Ce sont les tarifs réglementés euh, qu'on qu a euh, Non, euh, on n'est pas obligé d'avoir les tarifs réglementés quand on est euh, chez, chez ces fournisseurs-là. En revanche, ce sont les seuls à avoir le droit de proposer les, les, les, les tarifs réglementés, les, les fournisseurs historiques. Donc euh, bon, sur 95% du territoire EDF en électricité et NJ gaz tarifs réglementés euh, pour le gaz. Euh, mais ces fournisseurs-là proposent aussi des offres de marché comme, euh, comme les autres fournisseurs. Est-ce que c'est vraiment intéressant, du coup, de, de rester aux tarifs réglementés aujourd'hui Aujourd'hui, il y a des offres qui sont euh, plus intéressantes financièrement que les tarifs réglementés. Euh, quand on fait euh, des... un comparatif, euh, en général, on peut trouver des offres qui soient moins 9% sur la facture, hein, pas le prix du kilowattheure, euh, euh, moins cher que les tarifs réglementés, donc ça, ça vaut la peine de ça vaut la peine de changer, et si on change, euh, ça vaut la peine de régulièrement euh, vérifier que l'offre qu'on euh, qu'on a souscrite est toujours intéressante euh, financièrement, parce qu'après euh, il peut toujours y avoir des de nouvelles offres qui, sont, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être plus intéressantes. Donc euh, oui, on, on peut changer. Faut, voilà, faut, euh, Il ne faut, faut pas hésiter. Il voilà, ou... faut étudier ouais. la question. Et euh, je voudrais juste euh, dire quelque chose de un petit peu spécial pour le gaz. C'est qu'à terme, les tarifs réglementés pour le gaz vont disparaître. Donc, la loi énergie-climat a été publiée euh, vendredi dernier. Et donc les tarifs réglementés gaz vont disparaître à horizon 2023. Ça paraît très très loin. Euh, mais euh, à partir du 20 novembre, on pourra plus souscrire de contrats aux tarifs réglementés gaz. Donc il euh, bah, faudra choisir parmi euh, les, offres, les offres de marché. Et voilà, ça change pas la face du monde. Mais il faut juste le savoir. Et a priori, ça risque d'accentuer le démarchage des différents fournisseurs qui vont dire « Attention, les tarifs réglementés gaz vont disparaître. Vous devez changer tout de suite voilà. ». Vous précipitez pas, pas <rire> voilà, ne soyez pas surpris, <rire> mais vous précipitez pas, vous avez le temps, c'est très bien de comparer, de regarder les différentes offres, mais euh, voilà, euh, surtout, vous n'avez pas ouais. le couteau sous la gorge, vous ne serez pas coupé, euh, ça. rien du tout. Et coup. surtout, le tarif réglementé ne sera plus proposé, mm -hmm. mais par contre, pour ceux et celles qui l'auront, ils pourront le conserver jusqu'en 2023. Voilà, C'est quand même bien l'idée. Exactement. Voilà. À partir de 2023, mmh. par contre, là, il disparaîtra complètement. Exactement. Donc même si vous avez euh, pléthore d'offres euh, euh, qui vous font euh, miroiter parce qu'ils savent mmh. bien le tourner, mmh. le fait que le tarif réglementé disparaît, en fait, ce n'est pas le cas. Il ne sera plus proposé, mais il disparaîtra en 2023. Voilà. Et puis, si vous changez d'offre et que vous n'êtes pas content, vous pouvez rechanger. Euh, voilà. Euh, si ça vous... veut dire ça, c'est une question intéressante. Euh, moi, j'ai toujours pensé que si on sortait du tarif réglementé, on ne pouvait plus y revenir. Est-ce que c'est vrai Alors, c'est faux pour l'électricité. On pourra y revenir tant qu'on veut. D'accord. Pour le gaz, comme ils vont être Ce mis, sera mis vrai en extinction, à de fin voilà, ça sera vrai. Mais il y avait toujours cette idée reçue parce qu'au tout début de l'ouverture du marché en 2007, c'était le cas. Voilà.